Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je vais la foi au nom de Dieu. Au nom de Jésus. je nom de Yes La foi au nom de Dieu. Chasser tout esprit maladique qui est captivité. Au nom de Jésus. Dans le monde invisible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom Yes, santé, ou retourne encore. Au nom de Jésus. Santé, ou est perdu, on encore. Au nom de Jésus. À partir de jeudi, santé, la vie retourner encore. Au nom, de Jésus. La vie ça. Au nom de Jésus. La vie tourne. Au nom de Jésus. La vie tourne. Au nom de Jésus. La vie tourne. Au de vie tourne. ça. Au nom de Tout Jésus. La vie tourne. de ça. Au nom de Jésus. Tu côté santé, ou débloqué. bloqué. Hey. Pour te -de santé te Au nom de Jésus, la encore. Aïe La vie en abondance. La libérer. La vie. La libérer en abondance. Au nom de Jésus. La en abondance. Au nom places. de Jésus. Marcher sur pied, madame. Avance, avance, avance, Au nom de Jésus. Marcher, marcher, marcher, marcher, marcher, marcher, marcher. Fini, fini, fini. Marcher sur pied marcher sur a marcher sous pio parce qu'on guérit plus on guérit marcher sous pio marcher marcher marcher marcher tourner tourner tourner fini, fini, venez fini. quand on est marié, on la gué oui, oui, oui. ou la gué ou la gué quand on est marié, on la gué marcher sous pio madame marcher sous pio ça y est en terre pour vous retourner retourner à la rue là vous guérir complètement guérir complètement vous guérir complètement guérir complètement Pierre ou pas malade encore, marchez, marchez, marchez. Marchez, levez Pierre marchez. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Bah, oui. les Alléluia. Où oui. Ou pas oui. coco, oui. ou pas, acclamé, pas acclamé. paralysé. Ou pas béfi Des points et tout normal. Pas de chiel qui camal encore. Alléluia. Pas de mal malfait qui camal. levez les bien en l'air pour mes bonté, madame. Levez-té bien en l'air. levez les bien en l'air. levez les bien en l'air. Touch au nom de Jésus. Levez-té en l'air. la vie, tout encore. La le vie bon. tourne encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parmi mounyo kakokobe ou bayounayon. Amen. Parmi mounyo tapmet couchant côté. Au nom de Jésus. A de jeudi, mm. yes. Santé ou... oui, au encore. nom de Jésus. À partir de aujourd'hui. Yes. Santé. au est de le monde? Au nom de Jésus. Continuez à marcher, madame. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Continue marcher. Marchez, Depuis. Je suis de Jésus il faut qu'il vole, il vie qu'il vole, il Jésus, Au nom de Jésus qu'il vole, il faut il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer à partir d'aujourd'hui. Yes. Vous recevoir un témoignage. Amen. Pour Machédio, ça o t'es pensé Jésus fait là. Au oh, Ça où de pensé Yes. Yo kono, yes. kono t'ap nal mort là. Yes. Yo kono docteur mais Jésus fait Au oh, nom de Jésus. Jésus fait Au oh, nom de Jésus. Jésus fait Yes. Jésus fait au oh nom yes. de Jésus, Jésus fait là. Au oh nom de Jésus. Wow,